Parole d'évêque avec Monseigneur Marc Stinger. Monseigneur Marc Stinger, l'évêque du diocèse de Troyes. Monseigneur, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous pour ce Parole d'évêque. Monseigneur mm. Emmanuel Macron a donc été élu président de la République dimanche dernier avec 66 des voix face à Marine Le Pen. Quel regard vous portez sur cette élection Je porte d'abord le regard que il y a beaucoup de personnes qui sont dans le dans le doute et dans la souffrance, euh, le fait qu'il y ait énormément d'abstention montre bien que euh, beaucoup ne, sont, ne, ne croient pas pour l'instant à l'avenir. Et la première chose qui est importante, c'est qu'ils puissent euh, croire en l'avenir, avoir de l'espérance pour l'avenir. Et, et nous avons un président, euh, ben, il faut qu'il réussisse à, faire, à, à, à donner sauf personne, enfin fait, il ne sera pas tout seul il y a tous ceux qui vont être élus avec lui les, les députés les, les, le, et puis tous ceux qui vont être ses collaborateurs dans, dans ce travail mais je, je crois que eh, il n'y a pas à, ce, à dire ben, ceux-là ont gagné, cela là ont perdu et il faut surtout se dire que l'important c'est que le, le, le, le peuple de France et le peuple d'Europe parce que la France est sur elle-même, elle a sa place dans l'Europe. Il faut que le peuple de France et le peuple d'Europe gagnent, c'est-à-dire qu'il euh, qu aille mieux, qu'il qu y ait moins de peur, moins, moins de division, plus de communion, plus de paix, plus de justice. Et, et c'est la responsabilité de celui qui a été élu. Je, je pense qu'il le sait. Enfin, je, je n'ai aucune raison de penser qu'il ne le sait pas. Ce sera une rude tâche, il faut qu'il s'y attelle. Et il ne pourra s'y atteler que, que bien que s'il a le souci de l'unité, qu'il a, a le souci de permettre aux personnes de se rencontrer, a, que s'il a le souci d'aider euh, les gens à surmonter les peurs, que leur inspire le futur et, et que leur inspire l'autre aussi. Parce que... Euh, en particulier, inspire la peur, n'inspire pas la confiance. Il faut que les gens aient confiance. Et, et retrouvons seulement la confiance si on pense à eux, si, si on pense à, à leur bien, si on pense à, à leur avenir. Beaucoup de gens ont le souci de, leur, de leurs enfants. Il faut qu'il qu y ait des lumières positives qui, qui montent au firmament. Mais, mais ceci ne sera possible que si tout le monde s'y met, s'il n'y a pas une opposition systématique que si tout le monde travaille dans le même sens et euh, je, quand je dis il ne faut pas qu'il y ait une opposition systématique je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de la critique mais au contraire elle est, elle est bénéfique, elle est démocratique mais il faut surtout, surtout avoir en vue euh, le bien commun et, et que, que tous aient en vue le bien commun et que tous travaillent au bien commun et c'est j'allais dire c'est la, la seule chance il faut qu'il réussisse, le président, c'est celui qui, est, qui a été choisi par la majorité. Il faut qu'il faut qu réussisse et il faut qu'on que, qu qu l'aide à réussir, y compris en, en disant non à ce qui ne nous paraît pas dans le sens du chemin de la réussite. Mais, mais, mais encore une fois, en ayant surtout en vue le bien de tous et pas son propre, bien propre uniquement. Monseigneur, 38% des catholiques pratiquants ont voté pour Marine Le Pen au second tour de cette élection présidentielle. Est-ce que l'Église a un rôle à jouer, un message particulier à faire passer à ces électeurs-là dans les semaines, dans les mois à venir Je crois que toute personne qui a voté en conscience est respectable. Donc ceux qui ont voté pour Marine Le Pen sont respectables aussi s'ils ont voté en conscience. Le message, c'est que dans une démocratie... Il y a une majorité qui l'emporte, mais ça ne veut pas dire que euh, le, le point de vue de la minorité n'est pas d'importance. alors Il faut qu'ils puissent euh, avoir, euh, eux aussi, le, euh, le droit de s'exprimer, qu'ils puissent avoir aussi le souci de s'exprimer, euh, que quand on a... Quand le candidat qu'on a choisi n'a pas emporté, ça ne veut pas dire qu'il faut se replier sur soi et en attendant que l'orage passe. Mais au contraire, il faut apporter ce qu'on a apporté dans les euh, soi-même. Euh, il faut qu'on qu puisse apporter la réflexion qu'on a pu faire, les, les, les désirs et les points d'attention qu'on a pu exprimer. Et cela, il faut le faire dans les lieux où c'est possible. Et, et, et, et pas simplement, et, et pas dans les lieux où, où justement, on, on ne fera pas avancer les choses, mais on les bloquera plutôt. Euh, Monseigneur, vous aviez plus ou moins implicitement, on va dire, dans l'entre-deux-tours appelé à, à faire barrage au Front National et vous avez été surnommé dans cet entre-deux-tours l'évêque rouge. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché particulièrement? aucune connaissance. Je ne suis pas le seul évêque à avoir appelé à, à rappeler les chrétiens à faire attention à ne pas faire des choix qui soient contre l'évangile. Je ne suis pas le seul à avoir fait... Alors, si on m'appelle moi l'évêque rouge, ben, tant, tant mieux, tant pis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, Monseigneur Marc Stingé, l'évêque du diocèse de Troyes, merci beaucoup. Bonne, bonne journée. journée. Bonne journée, Thomas. Bonne, bonne journée à tous. Au revoir.